ok donc c'est parti donc l'objectif aujourd'hui c'est la petite bosse là haut là il n'y a pas de, de risque hein, d'avalanche quelconque on voit qu'il y a un bon rejet il n'y a pas de souci donc on va partir tous ensemble hein. voilà on est juste jusqu'à 5 mètres entre nous il n'y a pas de souci on peut même marcher l'un à côté de l'autre hein, il n'y a pas de problème pour l'instant et ensuite on va eh ben on va essayer de, de monter euh, au moins raide hein. on va essayer de, de s'adapter au terrain et, euh, et de passer là où c'est le moins raide euh, voilà donc a priori plutôt sur la gauche en montant, rejoindre l'arête et au final euh, essayer d'aller vers le sommet. Allez c'est parti Donc là on va aborder les pentes un petit peu plus raides. Donc euh, l'idée c'est d'essayer de s'espacer un petit peu, hein. on va mettre 20-30 mètres, c'est à dire euh, à peu près une conversion d'écart entre nous. Hein. Donc moi je vais m'avancer. Et euh, à ma première conversion, bah, je vous propose qu'il euh, y en a un qui parte et ainsi de suite, on essaye de s'écarter comme ça. Donc n'hésitez pas à bien garder vos distances ici, hein, parce qu'on voit que le rejet n'est pas si bon que ça. Donc euh, on n'accélère pas, hein, on garde un rythme, le, le, rythme, le même rythme que vous aviez, mais surtout vous, vous gardez bien les distances que vous avez entre vous. Ok Euh, on sort des pentes, hein, donc on est, là on est sur la crête donc il y a beaucoup moins de risques, on est moins exposé, on n'a plus rien au-dessus de la tête donc on peut se rapprocher si vous voulez hein, et on va continuer tranquillement comme ça jusqu'au sommet. Faites attention pour ceux qui n'ont pas de stop ski, hein, évidemment, de ne pas faire partir les skis, hein, alors c'est stop ski. Là, on va aborder la pente hein, à la descente, donc euh, on ne connaît pas trop les conditions, on voit, pas, on voit que ça plonge, la pente est un peu plus marquée, donc je vais y aller en premier, d'accord et euh, ce qu'on va faire c'est que vous restez vraiment à proximité de mes traces, voire dans mes traces, jusqu'à moi, on y va un par un et on se rejoint comme ça. Vous voyez la petite coulée qui est partie, hein. on voit que le, le rejet est en train de disparaître. Donc euh, on garde bien nos distances et on va vraiment évoluer euh, en gardant nos distances et euh, un par un, hein. très important. là je vais y aller en premier et puis je vais me mettre en sécurité dans la coulée hein. c'est vraiment là où on craint moins comme ça ça nous permettra de diviser la pente en deux et vous me rejoignez un par un comme d'habitude hein, jusqu'à jusqu'à ce qu'on se mette en sécurité et puis on repartira dessus Ok, donc là on va sortir des pentes, hein, on arrive vraiment sur un terrain vallonné quasiment plat, donc on peut skier ensemble, on hein, était juste la distance de sécurité minimum et on y va comme ça, faites attention aux genoux.